Yo les abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez bien le voir avec euh, les abonnés hein, Alessio, Angeline, euh, Dunia et moi. Bon <rire> oui. Jouh bah en fait euh, il y a que de me qui peut pas en parler. N'hésitez bah, qui... pas à vous abonner à sa chaîne hein. aussi ceux qui vont regarder la vidéo. Ouais ouais bah oui forcément. Oui, ah, ma... bah, la... bah ouais je... la vidéo je vais la mettre sur Twitch et Youtube. Ok. Tu lances la partie Attends, Allez mais moi les abonnés ils sont pas encore venus. Hop, okay. okay. en vote. vote. Vote, vote. Player. player! Toi, allez, yeah. sur quoi? Player. Okay. player Player! Player aussi, Voilà Ouais, Player! J'avais Player! Okay. Yeah. Oh, ah, c'est Gonia! Ah, c'est Non, non, non! Oh, elle est On On est fort, nous! Bah oui, on gagner les abonnés! Hein. Wow, Vous êtes les abonnés! Mais euh, euh, maintenant, euh, je vais vous dire le lien de ma map en description. Allez hop, le boss. Je suis morte par les lasers. Mais es oh le... C'est la plus débile. Bien. Elle est Ouais, Dounia. vous êtes pas gentil. Hein. Oh, la pauvre. Oh, oh elle m'a tué. Yeah bien joué, Dunia Eh oh, Dunia, hey, Dunia, si tu regardes cette vidéo, j'ai joué Ouais, toi! Eh bah, bah, bah. hey, Dunia, bravo Bien ah, joué C'est tout Applaudissez applaudi Attends, je vais mettre GG. Euh, Votre, je jette tout le monde, merci euh, Vote Vote Ok, moi j'ai voté pour très tort. Très tort aussi! Ok! Très tort, très Ah bon, ils peuvent pas nous voir parce que Non, c'est tout C'est Dunia Oh, mi piggy à terre! Attends, d'où tué? La s'il te plaît! Non, J'ai piggy! Je te <prends> la porte! <criser> <criser> Attendez, je veux! Ah, c'est bon! C'est moi qui l'arrêtait. Quoi tuer les joueurs Non, ça à dire mon gros tête en t'es dans le pays, genre tu tu, tu, tu, tu, tu tires sur tout le monde quoi. Attends, vote, vote, infection, infection, non infect, infect, qui vote infect, qui vote infect, infect, infect, Oh, non Oh non, dommage, je suis obligée de me de Ah bah en fait c'est moi Piggy. C'est Piggy. je vous dis. Mbappé bah Mbappé, ils bah bah bah bah bah bah bah bah De bah bah bah bah bah vous bah bah bah essayez de ne vous non. Allez Dunia, <rire> tu <es> dunia. <rire> Je tuer Dunia C'est Tu Zizi là <rire> <rire> <rire> <rire> zizi. Mais il y a trop de... Ta map a changé, viens. Mais oui, forcément C'est une fois <coughs> gars oh, Les gars Les gars il y a, y a Les Les Ok but. But. Le jeu est bug de trop frère <tousse> oh, Moi je refais mon bug Je vais un... ouais, en haut Ouais viens. viens Eliott on fait mon bug hein. Allez viens, c'est toi qui as la clé oh. Non je pas la clé Allez je... Mais vraiment Mais elle est courbe tout tous ce... Dynamite mmh. Mmh. Maman. Tout là Oh là papa Retourne où il y a la clé à molette Ouais, euh insérer la clé à molette là C'est Dunia qui l'a Bah la clé à molette hein La clé verte, c'est la clé verte Vite vite vite, pensez, pensez, pensez Chercher. Non c'est bon je l'ai Mais... Je l'ai Ok va la chercher alors Je l'ai grosse nouille Oui le marteau Mais on en a plus besoin Ah si Ok je suis mort Eh, hey, vous savez, quand on réussit, il y a toujours un vote. J'ai rajouté un vote, j'ai rajouté un vote, j'ai rajouté un vote pour que... Putain, hey, mais, je euh... mais mec, c'était trop bien, mais en fait, j'ai mis, mis un truc pour que vous voyez il arriver, quoi. Quoi Allez, ne mettez pas prêt, vous m'attendez Si bah si bah allez viens Il va aller il ta dirait qu'on est au 100 player <t en> <t en> Je suis jouer au football, on va jouer. Dix, dix, dix, dix, Oh, ah, pardon là. oh pardon pour le traiter Là ah, Je t'ai mis, mis la planche, allez y va, moi je me suis pour toi frère Mais on n'était pas obligé en fait, t'avais juste à regarder la, la, le bas de la planche, c'est tout. Après il faut que je suis fasse qui à moi Il faut que je m'asse caralasse C'est moi, moi, moi Je suis Félix fait... C'est le beau le... du monde non, mais. Allo, je te des il va mourir comme un Deb. C'est le traite. Je sais pas. Mais ah, lui Mais y a pas de traite. Y'a que de pièces, c'est bien traite. Ça peut être. Ah, une... oh, Et yo, tu bloqué! Tu peux tuer personne! Oh non, yo, tu es bloqué! Ah, oh, mais c'est bon! Crie pas non plus! Et eh bah, ben, tu m'as tué! Il fallait pas rentrer dedans, Angeline! Non, mais vraiment, s'il te plaît, sors-moi de main. Oh, Ok, je s'il te game! J'ai pas toutes les commandes, moi! Il y a que les abonnés qui voient stop s'il te mais sinon, moi j'en ai plein d'autres. Ah! c'est là. le. Oh là là Il m'a tué Il est où le pistolet oh Je sais pas. Oh oh, Mais il y, y a trop de personnes, ça me saoule Ouais, ça commence par un e le, tait, le traite il le traite ouais le traite pardon oh. j'ai tué tout le monde j'ai tué tout le monde je gagne les bâtards oh, mais... Bon, euh, ceux qui veulent aller dans mon serveur privé, marquez dans le chat, dans le chat, please. Et ceux qui veulent aller dans mon serveur privé, private. J'ai la clé plate. Bah. Ah, C'est bon, elle traite, je crois. J'ai pas mes threads, c'est player plus bot. J'ai pas ma chaîne. <rire> Mais non, c'est ce que la règle a terminée. Et moi je mets que votre maintenant. Mais frère, je suis un bon tracker. Je vais faire je vais chercher la clé rouge au plus vite, frère. Mais, ah, oui, mais oui, les amis, mais oui, les abonnés. Ça. La technique la plus pro gamer game Quelqu'un a pris la clé plate oh. Il, est mort. Il est mort et j'ai ouvert le truc Mais je vois ça... point, point, j'ai peur. De ça, ce va game. mis player Tu as fait exprès En fait, j'ai je... non, en fait, j'ai mis très fort. Oh. Je me traite, c'est trop fastoche. player Mais moi, j'ai envie d'être traite, quoi. Toi, tu vas me laisser prendre. Ça fait jamais. Je me traite, moi. Je suis traite, On Je J'en traite. marre Mais tout le monde est amoureux. Je ne l'appelais tout des pistolets ou du pistolet. Ouais, je... Piggy, le zizi Oui. Ah, rien, ah, Piggy. Je voulais pas m'apprendre, j'ai rien pris déjà. C'est moi vraiment... j'ai toujours presque gagné et puis du coup je peux pas avoir des choses pour avoir des skins mais on peut pas avoir skins c'est bon laisse-toi c'est qui trate maintenant là là c'est là c'est hein. ouais mais arrêtez vous oui. êtes trop quoi Keep pique ça C'est pas moi Voilà. Oh, non <rire> C'est bouger. La baguette, frère, est Le frère, je suis plus dans votre map. Je connais pas la buguelle plange déjà Allez hop, il faut tout trajet pour rien les. frères vas Je vas-y, va voir la troupe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 je regarde si elle hésite Bon Game over Ouais J'ai gagné, j'ai gagné Du coup, c'est la fin de cette vidéo hein. J'espère qu'elle vous aura plu ah, mettez, mettez votre petit pouce bleu euh, Et abonnez-vous à la chaîne Ciao, les amis bonne ouais, parti ouais, ouais. Attendez, les... s'il plaît encore une partie. Mes players cette fois. Non, On pas le droit. Ciao, ciao.